Hello mọi người, hiện tại mình đang ở những của mình Tại vì Phương đã về Việt Nam rồi nên Mình sẽ không có xây nhà Phương quay phim được nữa Thì cho mọi người xem bếp nhà mình Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người Làm một cái bánh rất là truyền thống của Pháp Nhưng mà bây giờ do trời nó bắt đầu Đỡ lạnh hơn rồi nên mình sẽ thay đổi một chút xíu Mọi người cùng làm với mình nhé Và bây giờ để chuẩn bị cho hai khu rừng của chúng ta Mình có chuẩn bị 4 loại Ở trong khu rừng thứ nhất là là Angel thì sẽ có mít và xoài chanh dây. Ở đây bên pháp thì mình không có tìm mua được mít tươi và xoài tươi, lúc này nên mình sử dụng loại hộp. Sau đó thì Rush Face mình có phúc bồn tử và Siri Amarin đẹp loại Siri ngâm vào trong sirof. Giờ mình sẽ cắt nhỏ từng loại ra trong khi chờ bánh chín. Để từ dessert. dessert Normalement, c'est un euh, plat unique, mais. Ah, c'est plat unique, c'est des unique Oui, c'est des unique uniques. Ah bon J'ai pas la carte, et tout. J'ai pas très faim, Avec la choucou de -midi, ce midi, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez Bon, on mange avant. Moi, je pense que c'est la dernière fois. On transporte la tête à claque euh, demain, demain soir. Et ce soir Tu as les desserts. Tu <rire> as les desserts. qu'est-ce que tu veux Tu veux quelque chose Je vais vous les faire. Je vais même te les toucher si tu veux. Retirer la peau. Tu peux faire ça si tu veux. Ah, je pourrais te faire un gazpacho, ouais. Je pourrais te faire un gaspacho pas aujourd'hui, mais je vais pouvoir te faire un gazpacho. Pas ouais, ce soir. Oui, je faire... non, mais je pourrais te faire un. Non, mais je pourrais faire un gazpacho avec tout ce qu'il y a de tomate. Parce qu'on m'a acheté des tomates on en disant pour les cuire. Voilà, ouais, elle, elle, elle, elle... Bon, c'est tout ce qu'il y avait. Il y avait y pas de plus Qu'est-ce qu que tu veux On avait besoin de tomates. Et on m'a dit, genre, bon les tomates ça se... ça se cuisine, ça se cuisine. On... C'est quoi Des fois je coupe mais ça va pas droit. Tu t'exerces. Mais euh, comme ils sont chauds là, ils sont chauds. Ils sont bien refroidis. Parce que oui, quand c'est chaud, c'est difficile un peu, mais non, c'est froid. Non. non. Ça va. Tu me fais des bimbas. Mets un petit peu de <rire> crème. <rire> <rire> Et on vous remercie, j'espère que les gens vont vous remercie aussi d'ailleurs. juste des questions vous On a toutes cette volonté, dans les prix de partir et encore de la manière Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais ce témoignage qui va beaucoup de Vous avec moi aujourd'hui ça et donc ce sont effectivement grandes vous je vous A... Bah, le parti de mission Il y a une question des salariés qui sont exposés et qui n'ont pas de métiers essentiels, qui ne sont pas en première ligne, sont des produits de première nécessité, et ceux-là doivent être systématisés. Alors vous savez que la vision de travail a été euh, fortement affaiblie les comités du et de sécurité et il y a aussi des branches, des secteurs d'activité qui sont déconsidérés positifement et qui et qui à et qui à qui c'est pas forcément le retour à l'éducation naturelle c'est pas vraiment plus la du technologie et des vrais des le la de dire de un et également au premier de On est c'est pas de et ils on le et ces salariés là aussi, un peu, à deux dans le, que c'est de salariés. de c'est de loi qui devrait être présenté à il la qui terriblement peu de droits de travail, notamment le peu de travail en termes de temps de travail, en termes de santé au travail. Et les c'est de par quoi La pollution, par les Plutôt, c'est pas ce que ça prive l'économie Les une question parce que tous les appels, la n'importe quoi, les appels le c'est juste qu'en beaucoup, on concrètement, qu'est-ce que ça dit En fait, est-ce que chaque salarié a le de prendre des n'a de retraite pas le droit de Ça se passe en fait Le droit de retraite existe à la fois dans secteur privé, dans secteur public. Si un droit où un salarié qui un niveau de bon collectivement peut se mettre effectivement en l'opposé, s'il est face un danger imminent et grave, alors tout le ce qui est imminent et grave, bien évidemment. Or là, la question qu'on a déjà elle est quand on est dans une entreprise et salariés très proches des tous les jours de travail, alors qu'il y a un risque économique qui touche tout le territoire. et évidemment il y a un danger imminent aujourd'hui. Il est par les employeurs. Il y a beaucoup de cas, si je suis, pour qui pour qui pour les le Merci beaucoup. Je Catherine, c'est le cas de dire de de de a few moments later C'est bon